Vous souhaitez développer les compétences de vos collaborateurs salariés Ils ont déjà des compétences en gestion et comptabilité Et vous avez envie de leur apporter une expertise en fiscalité L'IUT de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier vous propose son bloc de compétences « Fiscalité ». Cette formation courte est adaptée au rythme du salarié. Elle est proposée sur des horaires en fin de journée, en présentiel ou à distance. Le bloc de compétences fiscalité est composé de trois modules. Ils peuvent être suivis en totalité ou séparément en fonction des besoins du salarié. Les compétences acquises permettent d'être opérationnelles sur la prochaine période fiscale. La formation est assurée par des enseignants et des professionnels du secteur avec des mises en situation. Le salarié bénéficie d'un accompagnement et d'un suivi personnalisé tout au long de la formation. Vous avez besoin de plus d'informations sur ce bloc Vous assurez qu'il répond au projet professionnel de votre salarié Aux besoins du salarié Vous voulez connaître les modalités de prise en charge N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de répondre à toutes vos questions.